Donc, dès qu'on voit un petit cercle rouge autour de nos fesses, hein, on saute sur le premier nécroman qu'on voit. Oh non, pas les nécromons. Euh... Toi. Voilà. Oh <rire> putain, je l'ai one shot le sorcier. C'est plus facile comme un infini. Hein. De l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. <rire> du pognon. C'est bon, on l'a eu. Il y en a encore un. Il est. Il est avec nous. Du coup il sait pas quoi faire. Soyez amis. Long la détente. Hein. Mm -hmm. Attendez. Voilà. Non mais... C'était pas forcément une super idée. <rire> Comment ça, l'elf a eu son compte Bah, y'a un bug oui. ou quoi Ah, ah y'a un il y a sorcier Ah, allez, allez, allez. Ouais. Ah, mais en fait le sorcier il protège les hôtels euh... Pour ça, vous allez vous en sortir. Ça va être difficile, hein. Bah là, t'as un hôtel pour répéter, parce qu'il... voilà, dire. il peut-être plus simple. Ça manque de poulet, cela dit. hein. Ouais, voilà. Eh ben, tout ça pour une clé. <rire> ça valait pas le coup. Non. Nous aussi. Je crois qu'on n'avait pas le choix, en fait. <rire> Allez, allez, recule, Anaïs, allez, recule. Tu dis quoi Mais mets des bombes. bah voilà. Ah, bah, bah, bah. C'est quand même pas compliqué. Allez, tu refais ça dix fois et puis on peut revenir. <rire> ah, sorcier, le, c'est lequel c'est lequel le C'est lui Il y a un sorcier dans le coin. Ah alors, oui, c'est bon, eu. je vais pouvoir ressusciter dans 3, oh 2, oh 1. Oh. Mais j'arrive. Euh, ouais, bon, tant pis. <rire> je <rire> me vois pas. Je suis là. C'est ça, les valkyries, ça n'échoue jamais. Ça meurt, oui, mais ça n'échoue pas. Voilà, fin de la fin, pardon, vous pardon. T'es tombé Qu'est-ce qui t'a bah... Ah non, tu roules, d'accord. Ça glisse. <rire> non, non, ça glisse. Bravo ah non, Anaïs es bien mourir 50 fois. Bravo, t'es la première pour la, la mort d'argent. <rire> Pire ton d'argent, Anaïs. C'était dur, c'était dur. Ouh, shiny Ouh, pas vu Euh... <rire> Il y a des gens. des gens... Déjà, on couvre les arrières. Ensuite... On couvre les devants... Sorcier. Il est J'en ai tué un! Je crois qu'il ah qu bon, s'est fait tuer. What? Ah Et comme ça, c'est la vie. hein tant que c'est la lave. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ouais, alors, te, te, oui, j'allais dire, te prends une <rire> météorite. Euh... Bonjour, paf. C'est bon, bon, je me suis soigné. C'est bon, je me suis soigné. <rire> c'est ça, bam! <rire> <rire> Tout va bien. J'ai l'impression qu'on galérait beaucoup plus en début de jeu. <rire> Bon, je pense que. Euh, alors, à gauche ou à droite Allez, à droite. Ah, par contre, il y a des sorciers. À droite C'est vrai, qui n'a pas épargné les vivres hein Allez, après l'éruption, on y va. Ouais, ouais. Allez. Well done. Oh non non non non, il pop ici. Allez, mais cramé, wow. oh, putain, oh, <rire> on se fout. On dirait Dodon on se croirait Mon en train nom. de jouer Pachi quoi. Oh, la vache, cette Elle violence. tous hein. les deux morts. Ah, euh... Non, mais je me mets invisible, mais le sorcier il m'a, toujours en grippe. Hein. Non, Saleté Tu vois ce tour de magie Je fais passer ma main à travers le chapeau. C'est de la gymnastique J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Oh Mais ça à... <rire> le fail. Oui, un pouvoir. Ouais, regarde, ça fait des poulets Et une clé Oh ça attends. Oh Y'en a qui font Je des tags au sol, ah là. Euh, ouais, j'allais dire, tu fais bien des trois milieux oh. <rire> Nope C'est vraiment un tir d'œil Bah oui Il a les mêmes pouvoirs Moi j'habille comme rayon laser de glace Wow, ah, plein voilà. de potions attends, attends. hop Hop, une potion. <rire> c'est dommage. C'est dommage. Oui, alors. Et le deux. deux. Eh mais c'est bon. Euh, un petit poulet serait pas de Trop tard. J'ai mangé les trois. On a tout mangé. <rire> Et t'es encore faim. <rire> oui. J'en oh, réserve un quand même hein. non, <rire> non mais... <rire> non mais c'est... <rire> Espèce de sale Waouh waouh waouh waouh. On va plus qu'un. Mais, mais mon stock <rire> Je contrecarre les plans. Comme si c'était toi qui étais visé. J'ai <rire> le pouvoir qu'a fait. J'ai besoin de poulet. Bah, J'en avais fait Et apparaître un. Où ça Bah, c'est bon, tu l'as mangé. Ah Non Bah, tu te ça aussi, tu te l'as mangé. Bah, qu'un seul, ça suffit. Hein. Mmh. Ça y est, Seb a déjà tout vidé. Ah non mais Ah si, ça marche! Oh, le scorus! AAAH! The elf is no more! Bah oui, mais pourquoi l'elfe en tant que. Don't squander your life this time, stupid. Wizard needs food. Badly. J'ai besoin de manger! J'en ai marre de me faire courir par une espèce de bingi démon. Ah bah regarde, ça fait une... poche bien <rire> <rire> Aïe euh, Non mais pourquoi je me... C'est pas juste Tu vas que je vais me faire tuer They got wow. My body is Waouh <rire> <rire> Le sale alcoolique <rire> J'ai eu besoin de ma picole. Ça met de la vie je marche sur un truc. Tes <rire> grilles elles soulèvent à cause de la lave en fusion, mais jamais tu marches dessus. Surtout qu'elles soient un peu quadrillées. Oui, juste, enfin, <rire> c'est la logique.